Franchement, est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, il rend bien le décor Hein Des petites références sur des choses que j'aime SNK, IQ, l'OL... Moi, bah ouais, frère, Il y a bien une personne sur Terre qui a le droit de s'aimer, c'est bien moi. Hein. Je peux être aussi un petit peu égocentrique. Mon nombre de subscribers sur Twitch qui est un peu plus élevé que ça, d'ailleurs. Et oui, vous voyez, ces derniers mois, ça a été stonk city gang. Je trouve personnellement que j'ai réussi à faire une bonne transition entre le une vidéo par jour pendant deux mois et le rythme soutenu que je vous ai dit que j'allais continuer à avoir après. Je pense qu'en termes de contenu à actuelle, sur les internets, je suis plutôt acceptable. Ça fait quasi 90 jours, donc trois mois, jour pour jour, que je suis arrivé en et sur ces 90 jours, je me permets hein, de vous le dire, on est sur à peu près euh, 450 heures streamées, et 83 ou 4, 4, 84 vidéos, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 ou 7 jours où je n'ai rien sorti. Mmh on est pas mal, mais bon, là, on était sur de l'auto-branlette, voilà, de la masturbation, comme ça. Moi aussi, j'adore me caresser les boules avec le bout des doigts, c'est agréable. Eh, hey, si je peux pas le faire moi-même, encore une fois, c'est qui qui va le faire, tu vois va... euh, euh, Ouais, ouais, bon. <rire> Et aujourd'hui, euh, j'ai parlé de s'aimer soi-même, tout ça, machin, mais je vais également parler... frère. j'ai... Pourquoi besoin d'illustration Regarde-moi ce tas de ferraille. Ce tas de ferraille. Ils se sont dit, on va sortir un jeu avec ce tas de ferraille et ça va être de la frappe. Malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné. Je crois que c'est la deuxième fois en un an à peu près que je fais une vidéo sur Infinite Warfare. Bon, on va pas dire que je squatte le jeu, mais ça va être la première fois sur PC. On va aller y faire un tour, cracher toute notre bile sur le jeu, voir les commentaires YouTube qui, comme d'habitude, vont répéter « Mais au final, c'était un jeu pas si mal, hein ça. Moi, j'aimais bien. » Oui, parce qu'il y a toujours une nostalgie qui frappe, mais aussi parce que je respecte les avis qui sont différents du bien. Donc, allons faire un petit gameplay sur Infinite Warfare dans la continuité du nostalgie janvier mesdames et messieurs c'est parti let's go, baby le monde, vous allez bien Bon, après l'intro que j'ai tourné un jour, je tourne la vidéo un autre jour parce que, contrairement à ce que je vous ai dit, je vous ai peut-être un petit peu fake news. Je suis le roi des menteurs, digne représentant de TV, Je galérais à trouver une partie hier après avoir fait l'intro. Donc du coup, bah, j'ai pris euh, bah, la partie pris d'attendre le lendemain pour espérer en trouver une. Et me voici dans une petite partie. Attention sur Infinite Warfare, ça me fait plaisir. Hein. Infinite faire PC, encore une fois, c'est le dernier code en l'air pour cette petite série Nostal janvier. Je le fais avec un maillot de l'équipe de France que j'ai reçu gratuitement, oui. Oh il vient de me laver le cul Oh il vient de me laver le cul. Oh là là là, là il y a eu la vache à 90 degrés Comme par hasard je viens pour essayer de flex sur la richesse et mes privilèges de youtubeur et directement je me fais chier dessus Mais c'est pas normal mon frère Donc oui j'ai reçu un petit maillot deux étoiles Nous aussi on a le droit de représenter la patrie comme il se doit Au final ce maillot je me rappelle quand il était sorti Je l'avais trouvé pas terrible Ça va trop en l'air. Alors, en plus du maillot, pour les vrais OG de ma chaîne YouTube, vous pouvez voir une casquette que j'avais pas mis depuis un long moment parce que là, à l'heure actuelle... Oh non, oh non, non, oh non, oh non Mais Il calme pas What the fuck Mes balles ne registrent pas. Mes... Mes balles ne rentrent pas. Mes balles n'ont pas enregistré. Attention, attention mais... L'enregistre cette fois, cousin Eh oui Moi aussi, je peux aller en l'air Alors, ça fait longtemps que j'avais pas mis cette casquette pour les plus nostalgiques d'entre vous. En fait, vraiment, quand j'ai commencé à me raser le crâne et à foutre des casquettes, bon, tu vois, ça m'aidait bien. Moi, j'aimais bien. J'avais le crâne lisse, petite casquette, le style, le flow, tout ce que tu veux. Pas toujours au point. Oula Mais monsieur, qu'est-ce que vous foutez là Il y a quelqu'un ici. Encore, encore, encore, encore, encore. J'ai bientôt plus de balles, j'ai bientôt plus de balles, on va ramasser une arme, ramasse, ramasse, ramasse, F, F, mais j'appuie sur F, tactique pas prête, mais merde, j'appuie sur F là, attends, F, F, merde, oh mais c'est les binds, mais je déteste le gaming PC, de toute façon, hop, petit drone, là faudrait que j'aille, oh là, on touche des mecs avec le petit gun. donc oui, à l'époque, quand j'avais commencé à mettre une casquette, moi j'avais pas prévu que ça allait durer, parce que je pensais que foutre euh, des écouteurs pendant mes vidéos, ça allait m'aider, a esquiver le plus dur de la calvitie Oh là là qu'est-ce que j'éteignais Donc maintenant je recouvre ma tête quand j'ai une coupe honteuse Et surtout cette casquette je l'aimais bien Tu vois c'était la petite collection Oh le fils de pute, Il était allongé avec un fusil à pompe Il a posé une tourelle et allongé fusil à pompe Mais frérot tu dis... On n'est pas dans Matrix le jeu est sorti il y a 5 ans Déjà le jeu est sorti il y a 5 ans J'ai 90 FPS grand max regardez en haut à droite J'arrive même pas de passer Genre j'ai plus de FPS sur Warzone Oh la stun des enfers <rire> J'ai plus de FPS sur Warzone que sur une Infinite Warfare c'est dingue quand même le jeu vraiment foutu avec le, le, le fiacos quoi Donc quand j'ai acheté cette petite casquette série Nike Tennis Attention un hein, plus noble que moi à l'heure actuelle casquette de la série ah, ouais, ouais, Nike, ouais. Nike Tennis tu peux difficilement faire Je me doutais pas franchement Oh là là j'ai stun Let's go Oh là là mais regarde tes mains l'électricité je pensais pas que j'allais autant la poncer et franchement après de bons et loyaux services, à un moment quand j'ai commencé à me faire un check de réalité en mode mais regardez-moi des vortex et tout, vraiment ça ce genre de truc j'ai oublié que c'était sur le jeu et leur utilité carrément. Je me doutais pas que j'allais l'avoir autant et à un moment quand j'ai été confronté à l'odeur qu'il pouvait y avoir à l'intérieur je me suis dit ok c'est peut-être le temps d'en changer. Donc maintenant, en plus de l'avoir changé, donc vous me voyez avec des casquettes diverses et variées, ma foi. Et bah ben surtout, je vous fais aussi plus de vidéos... à crâne ouvert, et ça je sais que ça vous plaît, les vidéos à crâne ouvert. Je sais pas pourquoi les mecs, que ce soit en stream ou en vidéo, vous avez une sorte de chose qui me, qui, qui me dérange, c'est comme une sorte de fantasme envers mon crâne. Alors le, le mot fantasme est peut-être un peu gros, hein. je, je, je le reconnais. Attends, ça va arriver ici. Ça va arriver ici. Bah ben oui, je le sais que ça arrive ici. Un autre Un autre oh, oh, attends, attends Oh. mais reste une piste Zach Nani. <rire> le, le seum frère donc maintenant je vous fais plus des vidéos à crâne ouvert et euh, j'assume tout ceci en rasant bien et, et puis voilà on est bien et on change des casquettes aussi parce que Zach le crading avec toujours la même qui pue la transpire c'était pas top bon vous allez bien ou quoi on est sur infinite warfare alors vraiment j'essaye de faire une vidéo sur, une, sur, sur un jeu que je n'ai pas trop aimé, sans vous rappeler à quel point je l'ai pas trop aimé. Alors je sais, dans les commentaires YouTube, encore une fois, il y en a qui vont dire que eux l'avaient bien aimé. Franchement, grand bien vous le fasse, pour moi, il était quand même pas, pas, pas terrible, terrible. Mais vas-y, tu sais quoi, je vais aborder un autre aspect que je n'ai pas trop abordé dans les autres vidéos Infinite Warfare que j'ai fait. Vous voyez ma carrière YouTube, que j'appelle carrière, hein, c'est un bien gros mot, mais dans, dans, dans, dans mon parcours sur YouTube, voilà. Attention, un autre. Je sais qu'il un autre. C'est sais qu'il y a un autre. qu'il y a un autre. Genre ma bite s'il a pas un autre, voilà, voilà, je dis quoi Ma bite s'il a pas un autre Ma grande tombe s'il y avait pas un autre mec J'en étais sûr, j'en étais sûr. Tu vois, ça, ça se sent, je sens ça. Donc dans ma carrière YouTube, j'ai commencé à percer... Euh... Allez, let's go Je suis vraiment en train de les fumer. J'ai commencé à percer, si vous vous rappelez bien, sur Black Ops 3. Là. Black Ops 3, what a game J'ai failli mourir de ça, c'était chaud, attends, attends. On a ce truc, on a ce truc de gunman là. Donc là, ça dégage, Scorcher, c'est bien, on a des streaks. Donc j'ai commencé à, à exploser un peu sur BO3, à être connu sur BO3, c'est vraiment adjoint faire, même. Je pense que certains d'entre vous m'ont connu sur ces jeux-là. Ça me fait plaisir déjà, merci, vous êtes des OG, réellement, sur BO3. C'est là où j'ai commencé à développer ma, ma fibre artistique, mes vidéos, les concepts, les montages que je faisais moi-même à l'époque. C'était vraiment une, une période goldée, tu vois, Je dis, le mot goldée n'est pas volé. tu vois Voilà, bien. on a, a tous le truc, hein. Oh merde, oh, merde Donc ça a été une période goldée et ça a également été la première période où j'ai explosé sur Youtube et infinite 25-8 25-8 on est en train de leur chier dessus Et une Infinite Warfare ça a vraiment été le premier défi que j'ai eu à faire face Enfin auquel j'ai eu à faire face dans ma carrière YouTube Dans la mesure où ça a été le premier code après que j'ai percé Que je n'ai pas trop aimé Que la communauté n'a pas trop aimé Sur lequel je savais pas trop quoi faire de contenu C'est là que j'ai commencé à faire un peu de l'ancien code Même s'il y avait MWR à l'époque Tiens Avec le temps t'as l'impression MWR ils nous l'ont vraiment sorti comme pilule en mode Ok tiens t'as la palette de merde de IW mais tiens un peu de MWR un remaster d'un jeu que vous avez tous aimé Et au final, bon, MWR a pas trop trop fonctionné Mais il y avait quand même, tu vois, du plaisir à prendre dessus Et j'avais vraiment, tu vois, cette impression-là Et à l'époque, ça a été le grand défi En mode, Zach, qu'est-ce que tu fais Tu diversifies ton contenu Est-ce que tu vas réussir à gagner de la régularité ou pas Et au final, je pense que je m'en suis assez bien sorti Mais ça a été une période, je me rappelle, qui était assez compliquée Pour beaucoup de youtubeurs Call of Duty Parce que vraiment, IW, ça suscitait pas le plus grand intérêt Et c'était dur, tu vois, quand il y avait des personnes qui avaient l'habitude de bon, te suivre pour du placard ou des trucs comme ça, de proposer euh, autre chose sur un jeu qui n'était que très peu populaire et au final très mal fini. D'ailleurs, IW, c'était la première fois que j'étais invité à Los Angeles. <rire> je m'attendais tellement à de la merde. Et quand j'avais essayé à Los Angeles, je me suis dit, bon, ça va, en fait, c'est pas si terrible que ça. Donc j'ai fait une vidéo pour dire, bon, c'est pas si terrible. Deux mois après, j'étais plus dessus. Je crois que IW, c'est le premier jeu où j'ai même pas fait un prestige entier. Oh là là, la roue Parce que d'ailleurs, en parlant de honte, reparlons également de ceci, hein, le terminal de l'espace, ma gueule Vraiment, ils nous ont sorti un terminal des ténèbres comme ça. Après, il rendait plutôt pas dégueu le terminal de IW, mais ça faisait bizarre quand on a connu le vrai, le original, le OG terminal de Modern Warfare 2, d'avoir cette version robotique, et encore une fois, en fait, c'est ça, je crois que... Alors, je crois que j'ai amis, en tout cas, si je me répète, bah désolé, hein, je m'excuse, mais quand on connaît les cycles de création d'un Call of Duty, euh, les cycles de création d'un Call of Duty prennent 3 ans. Donc en fait, les jeux sont développés 3 années en 3 années parce qu'il y a 3 studios qui les font, Treyarch, Infinity War et les jammer Games, ceux qui font par exemple le code de l'année prochaine. Donc par exemple, le code de l'année prochaine, ça fait déjà trois ans qu'il est euh, développé depuis Black Ops 4. Donc quand ils décident de la direction d'un jeu, genre en mode on va faire cette époque-là, bah, ça a été décidé en amont et donc c'est difficile de revenir en arrière dessus. Donc au moment où ils ont décidé de « on va faire une finitoire faire les robots... Euh... » Oula, oh Les robots, on va aller en l'air, machin, etc. Ils pouvaient pas anticiper que la communauté allait déjà en avoir marre des jeux en l'air après des Advanced Warfare et des BO3 qui, étaient, euh, BO3 qui étaient plutôt bons, mais qui au global ont également euh, euh, on va dire eu un petit ras-le-bol général les gens voulaient un retour au sol donc c'est pour ça en fait, c est, c est, ça a été là la limite un petit peu de leur modèle de développement en 3 ans, c'est qu'ils ont pas pu être réactifs, oh, lui ça fait deux fois qu'il me lave Mario, je, je commence à mal le prendre vraiment, ça a été ça la limite de leur modèle c'est que ça fait qu'ils ont pas du tout être réactif quand la communauté a commencé à en être mort parce que au moment où du coup bah tu sais peut-être il pouvait se dire bah écoutez cette fois on va pas faire un jeu on va, on va plutôt s'orienter au sol. Oh le trip, oh, le trip oh, de Zaklany avec, avec le, le petit FK qui permet de le faire. youtubeur on clique on clique on stream mon pote comme le dernier album d'Amza. Oui oui le dernier album d'Amza je me permets de faire une petite euh, propagande musicale c'est le règlement. Aussi. Ouh là là, là c'était dur c'était dur. Donc ouais, c'était difficile pour eux de pouvoir anticiper et euh, tout ce contexte, Donc c'est-à-dire marre de la communauté plus jeu un peu too much, un peu trop futuriste, trop robotique, au global, on va aussi pas se, se, se mentir, hein, vraiment pas top, bah... Ça a donné cet échec, ça a donné cet échec. Après, bon, pour une licence qui sort toutes les années, franchement, comme je l'ai déjà dit, il y a pas pu... Putain, ils peuvent pas faire que des cartons, quoi. Mais un petit peu comme un étudiant quand il fait un mauvais... Aïe, aïe, aïe, c'est quoi cette araignée qui me suit là What the fuck Frère Une araignée qui te suit Mais on est où là Une araignée qui te suit Des vortex Des robots Vous rendez fou C'était quoi ce truc Vous nous avez détruit notre jeu Le gros rageux C'est un peu comme toi quand tu rates un trimestre Parce que t'as rien branlé, t'es un petit peu trop allé au bar Ou t'es un peu trop sorti ou autre T'as pas été le plus rigoureux Bah ces trois années là entre Entre IW World War 2 et BO4, ça a quand même été des années, comme je l'ai déjà dit, qui, qui, qui ont fait un peu du mal à la licence. Mais même si World War 2 n'était pas, pas si terrible. D'ailleurs, je vais bientôt... Re... merde la putain de... Je vais bientôt retourner sur BO4 d'ailleurs pour cette série, je le dis. Hein. Vous allez avoir une vidéo Black Ops 4, je sais pas ça va vous faire plaisir. Non, en tout cas c'est prévu, c'est dans les cartons. Donc un peu comme un... Mais c'est quoi ça C'est... Ah, bon, non, ça c'est... C'est assez facile à deviner ce que c'est story hein. Donc un peu comme un étudiant j'en ai marre de tes putains de patates, mais on est où là Déjà qu'on est sur un jeu qui est plus actif, vous jouez à la patate et on, putain de rayon qui colle là, mais on est où frère Réveillez-vous Donc je vais réussir à dire ma phrase, hein, vous inquiétez pas. Un peu comme un putain d'étudiant qui rate son trimestre, Acti a raté ces trois années-là au global, on peut dire que ça a été un peu un échec renforcé par la concurrence, enfin, Fortnite. Qui se rappelle de fortnite bon après c'est encore actif hein, fortnite je le fais pas passer pour un jeu mort mais on va dire que c'est un poil moins hype pour plein de raisons oh. ça a été des années où en tant que créateur on a bien dû manger notre pain noir mais dieu merci lui il est trop chaud lui il me lave mais il me met des coups de poing en plus ou en tant que créateur on a bien dû manger notre pain noir Sauf que maintenant, merci MW, merci Cold War, ça va quand même beaucoup mieux. Et ce renouveau fait extrêmement plaisir et c'est pour ça que j'ai vraiment des espoirs pour l'année prochaine parce que si l'année prochaine le jeu est également bon, ça nous fera vraiment un bon cycle de trois années. On aura eu des jeux entre vraiment corrects et bons. tu vois. Je peux comprendre que par exemple vous n'aimez pas Cold War ou quoi, moi j'apprécie, tu vois, c'est mon cas. Et en tant que suiveur de cette licence, voir qui peut être caractériser de positive me fait bander, oui, oui, bander. Oh là là, dur On se reprend bien, on se reprend bien Après quelques patates dans ma mère, on se reprend bien là. Je suis fier de vous annoncer pour tous ceux Voilà, attention, attention, il y a d'autres mecs là, il y a d'autres mecs, ok c'est plutôt ici. Oh dur, dur, dur ah, ah, ah, ah, la, la, la, la, la Putain d'araignée, c'est bon, elle m'a pas suivi, elle m'a pas suivi. Je suis fier de pouvoir vous annoncer pour tous les frérots qui ont kiffé la série de vlogs en Estonie que j'ai trouvé ma prochaine destination. Et si tout va bien, je croise les doigts. Je pourrais y aller fin février. Je vous en parlerai un peu plus en détail. De surcroît quand j'y serai. Là je viens de le laver, de surcroît quand j'y serai. Et je vais bien sûr vous tenir au courant de tout ceci. D'ailleurs j'ai hâte de pouvoir le faire. Mais si tout va bien, fin février, début mars, vous devriez avoir le retour d'une petite série vlog pour votre plus grand plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir parce que même moi, là, ça fait quelques temps, c'est fait depuis l'Estonie que j'ai pas voyagé. Et même quand je repense à ce que j'ai vécu en Estonie, je me dis que ça a été quand même hors-sol. Le frère Rosa il est quand même parti en Estonie un gros mois et demi. Ça a été de la frappe incroyable, genre une sorte de vraie vraie, vraie expérience. Je me regarde à des moments, tu vois, des images de ce que j'ai pu vivre et faire là-bas, et à chaque fois je suis vraiment ému, je suis là en mode putain mais c'était vraiment cool Oh là là, le triple de Zach pour terminer la game Le triple de Zach pour terminer la game J'étais en 14-10, hein. 14-10, euh, 31-13, hein. regardez, hop, le double Griezmann, yes, mon frère <rire> Donc ouais, en réalité, l'Estonie, ça a réellement été une expérience hors-sol. Et c'était vraiment super cool, tu vois. Et là où je veux en venir, c'est que ça fait du coup, depuis l'Estonie, depuis mi-décembre, mi que je n'ai pas voyagé. J'ai trouvé une petite destination sympathique, donc je vais y aller. Et j'ai hâte de vous tenir au courant, de vous faire 2-3 vlogs là-bas. C'était ma petite annonce de fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous